Salut à tous, je suis là pour vous expliquer comment se passe la production du portefeuille magique. Ce que vous devez savoir, il y a des vérités que je devais vous révéler. Je devais vous révéler des vérités en ce qui concerne la production du portefeuille magique. Vous allez constater que beaucoup de personnes beaucoup de personnes vous allez constater et sur YouTube qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos, des témoignages. Laissez-moi vous dire que tous ces témoignages, il y a beaucoup d'entre ces témoignages qui sont faux et c'est des témoignages volés chez des personnes. Aussi, il y a d'autres beaucoup de démonstrations aussi également qui sont fausses. Et tout à l'heure, quand je vais et expliquer comment se passe je vais vous dire les vérités les détails de la production du portefeuille magique. vous allez comprendre mieux avec moi quil y a des choses qu'on vous cache et qui et pour prendre votre argent. c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens ils prennent l'argent des gens alors que en réalité il y a beaucoup de secrets qui doivent être révélés que vous devez savoir. D'abord, je dois vous expliquer qu'aucun portefeuille ne produit de l'argent. Il n'y a aucun portefeuille qui produit de l'argent. Le... Ils vont vous dire que le portefeuille va produire 100 000, le portefeuille va produire 200 000 ou bien ça va produire jusqu'à 1 million. Laissez-moi vous faire comprendre qu'il n'y a pas ce portefeuille, un véritable portefeuille qui produit de l'argent. Un portefeuille, ça aide à voler de l'argent. Et ce n'est pas le portefeuille, ce portefeuille que vous voyez. Ce n'est pas ce portefeuille que vous voyez. Ce n'est pas ce portefeuille que vous voyez. Ce n'est pas ce portefeuille-là qui va vous aider à produire de l'argent. Un truc comme ça peut produire de l'argent. Un truc comme ça. Regardez bien. Ça ne peut jamais produire de l'argent. Et tout à l'heure, dans mon explication, vous allez mieux comprendre. Ce portefeuille, ça aide à voler de l'argent. Comment ça aide à voler de l'argent? D'abord, ce n'est pas le portefeuille qui vole de l'argent. Mais c'est à travers les génies, à partir des génies, les génies qui vont aller voler de l'argent dans les banques et mettre ça dans le portefeuille. Et ces génies-là, ce n'est rien d'autre que les génies que vous voyez. Ce n'est rien d'autre que les génies que vous voyez. Ce sont les possédeurs des richesses. Ils ont le secret à même de la richesse. Et c'est eux qui vont aider à voler de l'argent dans les banques. Et quels sont ces argents-là C'est l'argent stocké dans les banques que ces génies vont aller voler et mettre dans le portefeuille pour l'intéresser. Et c'est cet argent qui a été volé dans les banques-là. Ce n'est pas uniquement l'argent des banques. Mais c'est aussi l'argent et des riches. Il y a beaucoup de riches dans le monde. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de l'argent, même si on vole 3 millions, 4 millions, même si on, ils ne seront pas. Et c'est sans cet argent-là que le portefeuille vole, et le génie vole et met ça dans le portefeuille pour satisfaire la personne. Parce que si on constate, il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas de l'argent. Et à cause de ça, il faut forcément faire des, des sacrifices, des cérémonies, pour pouvoir aider tous ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre quelque chose, qui veulent réaliser des trucs. Mais parce qu'ils n'ont pas de l'argent, ils n'arrivent pas à le faire. dans le même temps, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le cœur pour pouvoir faire des trucs-là. C'est pourquoi le secret de richesse a été dévoilé et on a décidé de partager pour donner à, aux gens afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins ils vont vous dire que quand vous allez recevoir le portefeuille ils vont passer à l'activation aucune activation ne se fait ainsi si tu veux faire une activation l'activation se fait devant et automatiquement le même jour et ça se passe devant toi De, déjà avant que tu reçois le portefeuille le portefeuille est déjà activé ce n'est pas que quand tu vas arriver là-bas que tu vas encore activer le portefeuille. Et pour recevoir le portefeuille, un véritable portefeuille qui va produire de l'argent, il faut forcément avoir cette bague-là. Ça, on appelle ça la bague du secret de la richesse. Et cette bague que vous voyez, c'est un petit objet que, qui va vous sembler un peu bizarre. Mais son efficacité, je peux le dire, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui pioche. Qui identifie la personne qui veut recevoir l'argent que les génies vont voler c'est pourquoi quand tu veux faire un envoi de portefeuille à quelqu'un il faut forcément cette bague là ou si la personne s'est dépassée il est venu il faut, il faut forcément cette bague et cette bague ça c'est quoi c'est quand la personne va porter cette bague de doigt. après avoir fait toutes les cérémonies sur le portefeuille et que la personne va recevoir le portefeuille c'est quand la personne va porter cette bague là au doigt comme ça ça ne refuse pas aucun doigt si par moment on t'envoie la bague et que ça ne suffit pas pour ce doigt ci il faut essayer pour les autres de toute façon ça va garder un donc quand tu as la bague là au doigt tu prends le portefeuille ils vont vous dire qu'il y a des incantations que vous allez prononcer sur le portefeuille détrompez-vous, il n'y a aucune incantation qu'on prononce sur un portefeuille avant que ça produise. Tout le travail est déjà fait ici. Et pour que l'argent la, se produise, si les incantations dont il parle, c'est pour vous faire comprendre qu'après l'activation, il va vous dire que vous avez mal prononcé les incantations, donc il faut encore faire d'autres rituels. Donc il faut encore faire d'autres rituels. C'est pour à chaque fois vous demander de l'argent. Sinon, si avec, tu portes cette bague et que tu touches le portefeuille comme ça, tu touches le portefeuille comme ça pendant un bon moment. Tu appelles ton nom. Tu touches, c'est pour donner l'information à la bague que c'est celui qui veut recevoir le portefeuille qui a porté la bague. Et quand la bague, la bague est déjà connectée au portefeuille. Et quand la bague qui est déjà connectée au portefeuille, tu touches, tu portes la bague au doigt. La bague est déjà connectée à ton doigt. Tu le, portes, tu, touches avec, tu le touches au portefeuille, c'est que tu connais la bague qui est déjà à ton doigt qui est connectée au portefeuille. Là, ça veut dire que les toits vont être connectés. Et quand les toits vont être connectés, automatiquement, la production va commencer par se passer. Et ben, si, ce sont les génies qui vont faire le travail. Et après cela, vous voyez le, le, les toits corrigés qui sont ici les trois colis qui sont ici, ce sont ces trois colis là qui vont vous aider à réaliser le portefeuille. Ce sont ces trois colis là qui vont vous aider à réaliser le portefeuille. Et ce sont ces trois colis qui vont déterminer si les génies ont accepté de vous les aider pour que le portefeuille se produise ou pas. Et les génies que vous voyez aussi également, ce sont ces génies qu'on qu demande l'approbation. Surtout, c'est le grand génie ça c'est son approbation qu'on demande et c'est lui qui va accepter à ce que la production se fasse et ce que vous devez savoir ils vont vous dire que la production quand ça se passe il faut forcément eh, que les billets c'est les billets de 10.000 francs que ça va faire sortir vous avez constaté ça dans beaucoup de vidéos ce n'est pas uniquement des billets de 10 000 francs d'œufs il y a des billets de 10 000 francs ça peut sortir les billets de 10.000 francs comme, tout comme ça peut sortir des billets de 10 000 francs, des billets de 5 000 francs, des billets de 1 000 francs, des billets de 2 000 et des billets de 500. Si c'est le franc, c'est le franc. Si c'est l'euro, ça peut sortir 10 euros, 2 euros, 5 euros, 10, 20 euros, 100 euros, 500 euros, jusqu'à pour la multiplication donnée. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez constater dans leur portefeuille, quand la production veut se faire, il n'y a, a rien que des billets neufs à cacher. De 10 000 francs. Ce n'est pas ça. Ça peut arriver, vous allez trouver des billets de 10 000 francs et d'autres qui seront neufs, d'autres qui ne seront pas neufs, qui seront forcés. C'est la production qui est comme ça. Parce que l'argent qui, qui veut être volé par les génies, ce n'est pas que l'argent doit être neuf forcément. Et c'est comme ça, ça se passe. Tout à l'heure, quand vous avez avec vous, quand vous, avez avec vous et ce colis-là, ces trois colis, c'est ça qui vont identifier, qui vont permettre qu'on doit savoir si les génies ont accepté ou pas. Et comme ça se passe, comme ça, vous voyez, les toits sont fermés. Quand les toits sont ouverts, les toits sont ouverts ici. Les toits sont ouverts. Et quand les toits sont ouverts, ça veut dire que les génies ont accepté la production. Si c'est il y a les toits qui sont fermés comme ça, et les toits qui sont fermés comme ça, ça veut dire que les génies ont refusé la production. Si c'est comme ça, si c'est les deux qui ont ouvert comme ça, et c'est un qui est fermé comme ça, les génies ont accepté la production. C'est comme ça, ça se passe. Donc, quand vous faites ça, et que vous voyez que les toits sont ouverts comme ça, les toits sont ouverts, ça veut dire que les génies ont accepté la production. Donc là, vous pouvez... Ouvrir, vous pouvez ouvrir votre portefeuille comme ça pour voir la production qui sorte. Et il y a d'autres qui comptent, tu, tu n'avez pas besoin de compter, parce que et, tu n'as pas besoin de perdre assez de temps pour la position que les gênés ont fait. Voici la position que les gênés ont fait. Vous voyez, il y a des billets de 5 000 francs dedans, il y a des billets de 10 000 francs, il y a des billets neufs, il y a des billets sales. Ça veut dire que la production a été bien faite. Et donc, vous devez savoir pour toutes les personnes qui veulent qui veut, que la production du portefeuille se passe et qui, qui ont déjà été faits victimes plusieurs fois et qui veulent, écoute, écoute, savoir la vérité et savoir comment ça se passe, comment la production se fait, comment, comment il faut faire pour tomber sur de bonnes personnes je vous ai déjà donné quelques détails, vous devez comprendre que chez moi, il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas, et, et tu as fait ton portefeuille, que tu n'as pas trouvé les faits. Tout ce que vous faites, vous, vous serez servi et tout le travail que vous avez demandé, c'est de la façon où vous avez demandé, c'est de la, de la même façon que vous avez trouvé la, la façon C'est comme ça. Non, je, je, je vous ai expliqué en quelque sorte comment la production se passe vous avez vu devant vous, l'agent a été produit et comme l'agent a été produit vous même vous savez c'est comme ça, ça se passe le travail chez maître zéro c'est comme ça, ça se passe et tous ceux que vous avez vu, voir et vont et, et prendre cette vidéo là sachez que c'est des imposteurs y a des gens qui veulent passer par moi sinon je n'ai qu'une seule chaîne et sur ma chaîne c'est mettre à z et vous allez constater mon numéro est là et mon numéro est là et que vous allez constater que je vais commenter je vais mettre le premier commentaire je vais mettre mon numéro dans le premier commentaire Et c'est comme ça ça se passe vous voyez un peu donc je peux m'arrêter là et à très bientôt